Bonjour À toutes et à tous, et bienvenue pour euh, cette euh, première track de l'après-midi après, -midi après euh, la démo Silus. Euh, petit souci, Jean-Pierre. Est-ce que tu m'entends Moi je t'entends pas. Euh, J'ai l'impression que euh, le micro il s'est coupé, le micro la cam s'est coupé sur Livestorm. Storm. Euh... Est-ce que ouais, tu peux tout en bas réactiver le, le micro et, et euh, la caméra? Ben, c'est bon pour toi? Oui, c'est parfait, c'est bon. C'est nickel. Euh, donc euh, bonjour à toutes et à tous, rebonjour. Oh, euh, pour rappel, vous avez un petit chat et une zone pour poser vos questions à droite, en respect du code de conduite, toujours. Et, euh, et du coup, on va pouvoir euh, on va pouvoir attaquer euh, cette euh, cette track de cet après-midi. Et on commence par euh, bah, quelqu'un qui est passionné par la performance, dont il en a fait son métier, mais pas que, parce qu'en effet, il, il partage beaucoup autour de ça. Il coanime le meet-up Paris Web Perf et l'excellente conférence Wheel of Speed qui a son CFP ouvert. Donc, n'hésitez pas aussi. Et c'est autour de cette problématique de la performance que qu'on a le plaisir de l'accueillir aujourd'hui. Donc je te laisse la parole à je laisse la parole à Jean Pierre Vincent. Jean Pierre, à toi. Eh bien bonjour à tous. Euh, merci d'être venu pour ce pour ce sujet qui me qui effectivement me, me travaille depuis euh, depuis quelques années maintenant. Ça fait euh, bah, ça fait ça fait 20 ans. Allez sur la performance, ça fait ça fait 15 ça fait 15 ans. Donc euh, je me présente effectivement, en ce moment je suis je suis euh, ça fait 10 ans que je suis consultant, que j'ai la seule formation sur la webperf euh, en France. Euh, je fais beaucoup d'architecture JS depuis depuis une petite dizaine d'années et avant ça j'ai fait 10 ans de PHP entre 2000 et 2010. Euh, donc voilà, donc je fais partie des, euh, des anciens. Euh, et effectivement, on essaie d'animer un petit peu euh, la, la, la communauté Webper en France, parce qu'elle existe, on est, on est quand même pas mauvais. Et notamment la fin 2020, nous aussi on va faire une conf en ligne sur euh, on va renouveler la conférence Wheel of Speed euh, en ligne. Donc euh, venez, vous serez les euh, vous serez vous serez les bienvenus. Alors, je voulais en fait faire cette conf dans une conf back-end parce qu'effectivement, la performance, on parle beaucoup de front-end. On ne va pas du tout parler back-end aujourd'hui, et, euh, et je trouvais intéressant justement que des que, que, que des devs euh, s'intéressent à ce qui se passe côté back-end. Du coup, je vais vous montrer, je vais faire beaucoup de démos euh, d'outils. Euh, principalement. Après le back-end, une fois que votre, euh, votre SQL est au top, que votre PHP est au top, que vous avez mis du cache et tout ça, il se passe deux grosses choses. Il va se passer quelque chose côté réseau et côté, euh, et côté navigateur. Donc je vais vous montrer les deux gros, euh, deux gros outils euh, principaux. Euh, on va d'abord aller sur euh, WebPageTest. Donc WebPageTest, euh, donc là je suis sur, sur, sur, sur effectivement webpageTest.org. Euh, qui a été écrit euh, en PHP il y a une petite vingtaine d'années. Euh, remarquez qu'aujourd'hui, je ne vous parlerai pas de Lighthouse, des nouveaux outils Google. Ce truc-là euh, marche depuis 20 ans, il est à jour et franchement, il est au top. Comment ça marche votre page test euh, bah, Tout simplement ici, vous, vous, vous, rentrez, euh, vous rentrez votre URL. Euh, vous choisissez euh, un endroit dans le monde d'où aller tirer votre test. Euh, donc, euh, bah, typiquement, euh, typiquement euh, la France, euh, vous allez dans... Vous euh, pourriez, par exemple, émuler un navigateur et ensuite, il n'y a plus qu'à démarrer, euh, euh, démarrer le test. Donc là, évidemment, j'en ai déjà commencé à en, en, en lancer certains. Euh, et évidemment, j'ai lancé sur event.infim.org, hein, un petit peu pour commencer à voir. Et donc le plus compliqué là-dedans, ça va être de commencer à repérer ces petits en tant que développeur backend et de se dire euh, ça rame, pourquoi ça rame Est-ce que c'est de ma faute Est-ce que c'est côté réseau Est-ce que c'est côté euh, front-end pur Voilà, on va on va essayer de de, de dérouler un petit peu comment euh, comment ça se passe. Donc voilà à quoi va ressembler un résultat de test page test. Euh, donc là ici, vous avez un waterfall réseau que je vais vous zoomer, euh, zoomer légèrement, euh, dans, lequel, euh, dans lequel vous avez toutes vos requêtes là, qui, sont, euh, qui sont listées. La toute première des requêtes qui va m'intéresser, évidemment, ça va être celle qui est faite sur le HTML. Donc là, on a une petite requête en bleu. Hein, donc juste au-dessus, vous avez la... Vous avez la un, vous avez euh, le, le, les codes couleurs. Donc là, j'ai du HTML. Euh, juste au juste avant ça, j'ai euh, des temps qui sont purement côté euh, côté réseau. Euh, donc là, j'ai mon petit euh, temps de connexion DNS, mais bon, ça, vous n'y pouvez pas, pas grand-chose. Il y a le, En orange, vous avez le socket euh, TCP qui s'ouvre. Donc là non plus, vous n'y vous pouvez pas, pas grand-chose. C'est la latence euh, de votre client. Et là, vous avez les temps de connexion euh, TLS. Donc là, c'est le temps de négocier entre le client et le navigateur pour avoir les certificats et négocier HTTPS. Là déjà, on peut commencer à avoir un petit truc, c'est que euh, j'ai un temps de, de négociation du certificat qui est deux fois plus grand que le temps d'ouvrir un socket de TCP. Ça veut dire qu'il me faut au moins deux allers-retours dans ce test-là euh, pour établir le socket de TLS. Donc j'imagine, enfin c'est pas j'imagine, je vais aller vérifier, euh, que even.point.fm.org n'est pas encore en TLS 1.3, euh, qui est une version de TLS qui optimise en fait ce, euh, ce temps de négociation. Donc là, en gros, il faut 300 millisecondes avant d'arriver au serveur. Là, ça y est, le serveur applicatif reçoit la demande du client et réfléchit. Vous voyez, cette petite barre-là, elle est bleue clair parce que ce n'est pas du téléchargement, c'est du temps d'attente réseau. Euh... Et donc, c'est là-dedans euh, que vous allez trouver l'intégralité en fait, de, euh, de votre code euh, back-end. Quand c'est rapide, évidemment, puisque quand c'est long, bah, ça peut durer plusieurs secondes. Mais le temps d'attente, en l'occurrence, euh, ici, je le je trouve exactement là, il est de 441 millisecondes. Euh, donc, j'imagine, soit j'ai tapé dans le cache, soit euh, le serveur est, et, euh, et le code est suffisamment rapide. Euh, et voilà. Et ensuite, là, j'ai un petit brin bleu euh, foncé. Ça, c'est le temps de, euh, de téléchargement. Euh, donc, voilà. Donc, ça, c'est la, la première analyse qu'on peut faire sur... Euh, euh, sur du Webpage test. Donc, je l'aurais résumé sur, sur cette slide. Vous avez le temps de connexion en réseau et le temps d'attente purement côté serveur et éventuellement ici, les temps euh, côté de, de téléchargement pur. Là, côté TLS, on a vu, ça s'est passé plutôt pas mal, c'est-à-dire qu'on a eu que deux allers-retours pour faire le TLS, on pourrait le faire en un, mais euh, voilà, c'est encore une autre optimisation. Euh, des fois, vous allez tomber sur des temps de TLS extrêmement longs, donc là, euh, euh, c'est un screenshot euh, qui, qui date un peu, euh, mais sur lequel effectivement il faut euh, voilà, une bonne seconde pour négocier le TLS. On voit en fait qu'en parallèle, euh, le navigateur va faire des, euh, des requêtes supplémentaires euh, dans, sur les organismes de certification euh, pour les vérifier tout ça. Donc ça, c'est encore une fois, c'est de la configuration euh, purement côté, euh, côté serveur. Je ne vais pas vous le décrire, mais il euh, y, a, y, a, y a au moins quatre grandes optimisations plus une 5e qui consiste à passer à TLS 1.3 pour optimiser HTTPS et, euh, et avoir des temps un peu un peu rapides. Ok, donc là on était vraiment côté backend, on était vraiment côté euh, utilisation. Maintenant on va se demander ce que voit l'utilisateur. Et là-dessus, WebPageTest nous aide grandement. Euh, parce que juste au-dessus de mon, de mon résultat de test, il m'a enregistré en fait... Euh, pendant qu'il était en train de charger la page, il m'a pris des screenshots dixième de seconde par dixième de seconde pour me montrer le déroulé de l'affichage d'une page. Donc là, je vois quoi C'est qu'au bout de 1,7 seconde, euh, j'ai mon menu, et au bout de 2,1 seconde, j'ai euh, euh, le grand logo qui s'affiche. Donc ça, c'est assez important euh, pour comprendre un petit peu ce qui, ce qui se trame, euh, trame là-dedans et ce que voit vraiment un utilisateur. Parce que si vous vous souvenez, sur cette page-là, en fait, en trois quarts de seconde, ça y est, le, le serveur elle a répondu, l'HTML est là, il euh, n'y a, a, a plus de soucis. Euh, et pourtant, il nous faut encore 1,7 seconde, donc c'est à peu près par là. Enfin, ce n'est pas à peu près, en fait. Euh, si vous voyez, là, je vais caler en fait, mes, mes, mes, mes screenshots. Sur la gauche, là, j'ai une petite barre rouge, et quand je scrolle un petit peu, ma barre rouge, je la retrouve sur le waterfall. Ça me permet de me repérer euh, et de voir que... Euh, et de voir où j'en suis dans le chargement du réseau. Donc, après le HTML, qu'est-ce qui se passe euh, ben, Il se passe un certain nombre de choses. Euh, généralement, ce qu'on va essayer de repérer, c'est la barre verte qui est ici en l'occurrence et qui correspond au, pro, au, au, au premier pixel affiché. Et Globalement, tout ce qui se passe à gauche de cette base verte, c'est sur le chemin critique. C'est ce qui gêne euh, votre, votre utilisateur, euh, enfin en tout cas c'est euh, le navigateur, avant d'avoir euh, la majorité de ses ressources avant d'afficher le moindre pixel. Donc, les, euh, traditionnellement, hein, ce, qui, ce qui va gêner, ça va être ben, par exemple les, les styles CSS, euh, les, les JavaScript euh, qui, sont, qui, sont récupérés côté, euh, qui sont récupérés de manière normale. Euh, et les CSS. Donc là, on voit bien que je suis en HTTP 1.1. Je le sais parce que c'est écrit ici, hein. le protocole est là. Et avec l'habitude, effectivement, quand on a un effet d'escalier comme ça sur le, euh, sur le waterfall réseau, c'est qu'on est en HTTP 1. Je vous montrerai tout à l'heure euh, HTTP 2, ce que ça donne. Mais voilà, donc, a priori, toutes les requêtes qui sont à gauche, là vont empêcher euh, l'affichage. Tant que, évidemment, tant que le navigateur n'a pas le CSS, il ne va rien afficher, et tant qu'il n'a pas certains JS, il ne va rien afficher non plus. Euh... Donc, euh, euh, donc, voilà ce qu'on qu peut dire là-dessus. Euh, petite remarque en passant, je vais revenir peut-être tout à l'heure sur les tiers, là, par exemple, on a aussi un CSS qui vient de chez font.googleapi.com. Donc, les Google Font, pourquoi pas, hein euh, je dis juste un truc, c'est que vous voyez que, en fait, ce qu'on paye, c'est non seulement le le temps d'aller euh, euh, récupérer un CSS supplémentaire euh, mais en plus il faut se connecter à un nouveau domaine euh, et c'est pareil pour le, euh, le domaine qui s'appelle AFUP.org. donc on était sur event.fub et ensuite on va chercher un CSS sur affub.org là aussi on a des temps de connexion euh, TCP supplémentaires qui font que voilà, on, on, on allonge un peu plus le, le, le temps de récupérer euh, les, euh, les fichiers euh donc, euh, donc voilà ce qu'on peut dire déjà pour un premier décodage euh, de, ce, euh, de tout ça. Comment est-ce qu'on mesure euh, pour l'utilisateur euh, ce, ce genre de choses On a plusieurs euh, métriques que vous pourrez retrouver sur beaucoup d'outils. Euh, on a le First Paint ou le Start Render, donc ça dépend des outils. Euh, vous avez le First Contentful Paint qui est pratiquement le même et qui lui va en fait mesurer le moment où le premier pixel euh, euh, s'affiche. Euh, euh, le premier pixel utile s'affiche vous avez le largest contentful pane qui est une autre mesure/métrique qui a été introduite il y a pas longtemps par Google euh, et qui là vous dit en fait euh, quand est-ce que l'élément le plus grand, donc ça peut être un paragraphe ça peut être une image généralement euh, quand est-ce que l'élément le plus grand a finalement, été euh, a finalement été affiché donc là sur le bon point euh, par exemple c'est le temps d'afficher la pop-in cookie euh, voilà, donc c'est et, et, euh, et vous avez aussi une autre mesure qui est un peu compliquée, donc je vais pas vous la, vous la détailler. Par contre, elle mesure en fait le, le, la vitesse d'affichage des pixels à l'écran. Plus vous arrivez à afficher des pixels rapidement, et plus cette mesure qui s'appelle le spin index euh, sera, euh, sera basse. Voilà, donc j'espère que c'est clair pour tout le monde. HTTP2, donc là justement, on était sur un, euh, sur un waterfall en HTTP1. J'ai envie de vous montrer un site en HTTP2 parce qu'il y a à peu près la moitié des sites maintenant, qui sont passés en HTTP2. Et on a un waterfall qui est légèrement différent. Donc HTTP2, quand c'est sorti, euh, quand il était en préparation, la promesse était, mais ça va tout déchirer en termes de vitesse. Euh, » On avait des petites démos dans ce genre-là où vous voyez, donc là à gauche, on a, on a plein de petites images en fait, qui représentent une image qui ont été chargées en HTTP1 et qui sont chargées en l'occurrence en 3 secondes. Et à droite, la même chose, c'est chargé en HTTP2, et on a un petit côté instantané comme ça. Euh, ouais, Donc ça, c'est la démo, tu vois, c'est cool, ça marche, c'est le cas d'usage parfait. En vrai, HTTP2, c'est pas trop mal. Voilà, c'est juste ça, ça va booster du jour au lendemain votre site, en fait. Euh, ce qu'on ce qu va voir rapidement sur le Waterfall Réseau, c'est la suppression des renégociations TLS dont je vous parlais tout à l'heure. Euh, donc là, par exemple, sur. Euh, alors déjà, euh, vous voyez, là sur Celio, où effectivement, euh, eux, ils sont en HTTP2. Euh, ils sont en HTTP2. Et en fait, vous voyez que les, les, les fichiers, ne, euh, ben, ils vont s'enquier les, les, les uns derrière les autres. Alors qu'on avait plutôt un effet euh, d'escalier comme ça sur euh, de l'HTTP 1.1. En termes de millisecondes, on s'y retrouve, ce euh, c'est pas, pas non plus très différent. La différence va se ressentir quand, quand en HTTP 1.1, les navigateurs étaient obligés d'ouvrir plusieurs euh, plusieurs sockets sur le même domaine. Là, par exemple, j'ai mon premier domaine qui s'appelle event.fm.org. Dès qu'il voit qu'il a plus de fichiers, il est obligé, sur le deuxième fichier JS, là d'ouvrir un, un, un deuxième socket TCP. Plus une négociation TLS, donc là ça me reprend 200 000 secondes à peu près. Euh, donc voilà. Donc en gros c'est ça que m'épargne HTTP/2. C'est euh, moins de négociation TLS. Donc gagner 200 000 secondes c'est bien, c'est juste pas ouf quoi. Et puis il y a des problèmes spécifiques à HTTP/2. Donc Etsy euh, avait fait le test en fait de rester sur du multi-domaine, c'est-à-dire qu'ils avaient plein de domaines comme en HTTP/1, mais ils étaient passés en HTTP/2 et c'est ça s'est révélé relativement catastrophique, euh, puisqu'ils se sont rendus compte qu'au bout de 2-3 secondes, donc là, en fait, c'est un, un graphique euh, Wireshark, euh, donc ça, ça capture, enfin, euh, ça fait un TCP dump sur, sur, sur, sur l'OS. Donc au bout de 3 secondes, en fait, ils se sont rendus compte que l'OS euh, téléchargeait, euh, téléchargeait moins de paquets utiles et commençait en fait, à redemander plein de paquets que lui-même que lui avait décidé de, de jeter. Voilà, donc ça peut vite mener à des congestions euh, réseau. Et il y a d'autres trucs derrière HTTP2, il y a HTTP2 Push, euh, qui est une excellente idée, mais qui est super complexe à déployer. Euh, tellement complexe que je ne l'ai pas encore vu en prod aujourd'hui. Et donc ça fait pas mal d'années que c'est sorti, et la Chrome est déjà en train de se dire, bon, bah alors si personne ne sait l'utiliser, autant qu'on le dégage. Ils sont en train d'y réfléchir sérieusement, donc c'est un petit peu dommage. Euh, voilà, il y a aussi HTTP2 Priorities, en fait c'est une négociation entre le client et le serveur, où le client dit, ça serait pas mal en fait que tu m'envoies en priorité les CSS, plutôt que de m'envoyer les octets des images qui sont longues. Euh, voilà. Sauf que ben là, ça dépend complètement de l'implémentation serveur. Euh, et donc, vous ne pouvez pas vraiment savoir à l'avance euh, si c'est bon ou pas. Bref, HTTP2, c'est un outil de plus. Donc, il n'y a pas vraiment de miracle. Euh, vous pouvez utiliser Push, mais c'est compliqué à déployer. Il faut le faire avec précaution, mais ça se fait. Et il faut bien tester à, penser à tester son, son serveur. HTTP3 est en train d'arriver. Euh, lui aussi, il des miracles. Pour l'instant, il y a de bons résultats, donc euh, voilà, on va attendre un petit peu. Ok, donc je vous ai parlé, euh, je vous ai parlé HTTP2, HTTP3, euh, HTTPS même, et euh, ce qu'on veut savoir, c'est euh, ce, que, ce, ce que voit l'utilisateur, euh, et donc à quel moment finalement il va, euh, il va euh, commencer à afficher des choses. Les optimisations ultimes que vous pouvez faire, par exemple, ça va être ce que fait, fait aujourd'hui en production Cdiscount sur le, sur, le, sur le mobile uniquement, pas sur le desktop. Là, vous voyez, alors, euh, donc je ne peux pas vous montrer l'outil en live, parce que parce que parce que euh, euh, euh, ils ont des protections anti-bot qui fait que euh, WebPageTest ne, ne peut plus voir la page. Mais à l'époque, vous avez encore cette protection-là. Voilà ce que ça donnait. Euh, en fait, le HTML est récupéré et vous voyez. Dès, la première, euh, dès que le, le début du HTML commence à être récupéré, là, la barre verte s'affiche. Donc, ça veut dire que l'utilisateur voit quelque chose. Et quand il voit quelque chose, ben, il commence à voir d'abord, évidemment, la pop-in cookie. Ensuite, quelques millisecondes plus tard, le, charveur, le serveur euh, renvoie. Euh, euh, donc euh, là, en fait, on a 14 kilos qui sont chargés, puis 28 kilos, puis euh, un petit peu plus. Donc là, c'est un phénomène... Euh, d'ouverture de la fenêtre TCP, donc on, euh, les serveurs poussent de plus en plus d'octets sur le réseau. Et donc on voit de plus en plus de choses. Pourquoi est-ce qu'on voit immédiatement dès que le HTML commence à répondre Parce qu'il n'y a pas de CSS. Donc on a un fichage média. Donc ça c'est l'optimisation ultime. Par contre, euh, j'ai pris ces discounts parce que c'est justement une excellente transition vers le second grand problème qu'on a. Là le problème c'est que la page... N'est pas encore cliquable. C'est-à-dire que je peux cliquer sur accept, ça ne va rien faire. Même quand j'aurai un petit peu plus tard un produit affiché, je pourrais cliquer dessus, ça ne marchera pas. Et ça, c'est juste horrible. Euh, pourquoi? Parce que, ben, avec les technos modernes, euh, front-end, typiquement React, mais pas que. Euh, en fait la page n'est plus interactive tout de suite, avant, euh, les enfin, avant, les navigateurs savent toujours lire du HTML et le rendre interactif très rapidement, sauf que maintenant on exécute énormément de JS côté client. C'est pas que React, hein. euh, on, on a fait l'équipe là il n'y a, a, a pas longtemps, donc euh, normalement si vous, si vous lisez l'équipe, il doit être un petit peu plus rapide depuis cet été. Mais en gros on peut avoir ce genre d'effet, c'est à dire qu'au bout d'une seconde ils sont capables d'afficher quelque chose, euh, mais finalement, avant d'afficher une image qui pourtant est référencée dans le HTML, et en fait, il faut laisser le temps à pas mal de JavaScript de s'exécuter. Euh, ça va être la même chose sur le bon coin euh, d'aujourd'hui, où effectivement ils sont capables d'afficher en moins d'une seconde et demie, puisque là c'est un arrondi, hein, là, il y a une seconde, une seconde et demie, donc en moins d'une seconde et demie ils sont capables d'afficher quelque chose, euh, mais le temps que React s'exécute du JS euh, s'exécute. En fait, il va récupérer tous les éléments du HTML, il va les, les il va les réinterpréter, et ça, ça prend du temps. Euh, donc, euh, donc voilà. Donc, concrètement, comment est-ce qu'on, comment est qu'on voit ça avec WebPageTest Donc là, je vais changer de test et on va aller sur celui de, euh, de Leboncoin, qui est, euh, qui est ici. Donc là, vous voyez, hein, on a. On a nos images qui s'affichent un, euh, un petit peu, tard. Euh... Donc le premier affichage se déclenche rapidement parce que vous voyez, donc, on a notre HTML qui, est... je zoom un tout petit peu. On a notre HTML qui, euh, qui, est ici. On a notre CSS qui est là. Euh, derrière, on a des, C... des JavaScript là, qui commencent à s'enquiller, mais vous voyez la barre verte me dit que, ah oui, euh, ça y est, on est capable d'afficher quelque chose. Mais après, on a beaucoup de JS qui vont se charger les uns derrière les autres. Euh, et là, il y a un petit effet, il y, y, y, y a une couleur rose qui s'affiche pour dire « Là, ce JavaScript est en train de s'exécuter. » Et pendant qu'il s'exécute, je remonte là-haut, bah, pendant qu'il s'exécute, en fait, la page n'est pas cliquable, mais genre pas du tout. Quoi. Euh, même les liens ne sont pas cliquables parce qu'ils sont rendus en REST. Euh, même les, euh, euh, le formulaire, alors lui, pour le coup, il, il, il c'est justifié qu'ils sont en react parce que le formulaire est complexe. Donc, effectivement, lui, il bénéficie de toute la puissance qu'on peut avoir avec des frameworks modernes. Euh, mais il n'est pas cliquable du tout. Quoi. Donc, c'est euh, un petit peu dommage. Et même des, des, des choses aussi basiques qu'afficher une image, euh, bah, voilà, là, il faut 5 secondes avant d'afficher. Si je vais voir un petit peu plus bas, euh, donc je vais me rendre compte que... Euh, donc là, mes JavaScript sont chargés, ils s'exécutent à la fin de l'exécution. Donc là, je scrolle verticalement, je vais sûrement retrouver voilà, d'autres JavaScript. Euh, même un CSS qui est chargé des appels sur apu.leboncoin donc bah, ça fait des appels à jacques supplémentaires pour afficher des choses euh, search, search param, etc euh, et là bah, j'ai mon, mon image qui s'affiche donc l'image qui est ici là, elle ne s'affiche que la 69 e requête parce qu'elle a été j'imagine récup... enfin, elle a été récupérée par un composant React. ce composant il faut avant de pouvoir être exécuté il faut plusieurs secondes à React parce que là, en l'occurrence, on partait de loin, euh, il lui faut plusieurs secondes avant de pouvoir s'exécuter. C'est euh, un petit peu dommage. Comment est-ce que je sais que j'ai un problème de JavaScript Donc, Je vous ai montré la barre rose là-haut. Il y a aussi, tout en bas, en dessous du waterfall, vous avez le browser main thread, qui est cette zone-là. Où en fait, on va voir JavaScript qui s'exécute. Donc en jaune, là, vous avez l'exécution de JavaScript. Et quand il est à 100% comme ça, il est en train de friser le navigateur. Mais vraiment de tout bloquer. Comment est-ce qu'on sait si vos utilisateurs ont des problèmes Vous pouvez le mesurer vous-même, mais c'est un petit peu compliqué, mais ça se fait. Si vous voulez avoir une réponse là tout de suite, vous pouvez aller voir des statistiques chez Google PageSpeed Insights. Euh, où en fait, quand vous rentrez votre, votre domaine, euh, il va vous dire ben voilà, j'ai euh, euh, sur les 30 derniers jours, les utilisateurs de Chrome mobile de votre site, euh, au moment où ils ont cliqué pour la première fois sur la page, euh, ils ont eu un lag d'environ, euh, ils ont eu un lag de, euh, donc là par exemple, si j'additionne les deux, là, ce qui est vert et orange, j'ai 78% des gens, ils ont eu un lag en dessous de 300 000 secondes. Et par contre, j'ai 21% des gens, ils ont un lag de plus de 300 millisecondes. On considère qu'au-dessus de 200 millisecondes, ça commence à se sentir. C'est-à-dire que tu cliques sur quelque chose et la page ne réagit pas. Voilà. Et on a même 5% des gens qui ont un énorme lag de plus d'une de, de plus demi-seconde. Pourquoi est-ce que ça met autant de temps à s'exécuter En fait, il faut bien se rendre compte d'un truc. C'est qu'on met énormément de temps à exécuter du JavaScript. Et surtout, ça dépend... Euh, énormément euh, du temps euh, qu'on qu passe. Enfin, ça dépend énormément du, du mobile qui est en train d'exécuter votre JavaScript. Si je prends un iPhone 7 et que je lui donne un méga de JavaScript à interpréter, il va lui falloir un tiers de seconde. Si je prends un Motorola G 4, euh, il lui il faut une seconde huit, c'est-à-dire qu'il est cinq fois plus lent. Le relevé des prix en 2018, en 2018 c'était ça, hein, un iPhone 7, c'est plutôt à 600 euros. Je pense qu'il y a plein de développeurs qui ont ce genre de, de, de téléphone en poche, c'est-à-dire un téléphone au-dessus de 400, 500 euros, donc des téléphones un peu chers. Mais sachez que le français moyen, le français médian, pour être exact, va plutôt acheter des téléphones au autour de 200 euros. Ça veut dire que euh, si par bonheur vous testez avec votre téléphone qui est puissant, euh, ce qui est toujours mieux que de tester avec son desktop, avec son... Avec son, desktop, hein, avec son avec son appareil normal, euh, enfin avec, sa, avec sa machine de développement, euh, ben en fait, il faut s'attendre à ce que vos utilisateurs, l'utilisateur médian, pour lui, n'importe quel JavaScript sera cinq fois plus lent. Donc, c'est assez, euh, assez, assez important de mesurer avec un vrai, euh, avec un vrai, avec un vrai euh, mobile. Sur WebPageTest vous avez une option, euh, donc, en fait, le, le, le créateur de WebPageTest dans sa cave, et je rigole pas, dans sa cave, il met à disposition, donc sa cave se trouve à Jules. Voilà. Donc Jules, ça se trouve, euh, ça se trouve aux États-Unis. Et donc dans sa cave, il a plusieurs centaines, il a plusieurs dizaines de, euh, de vrais iPhones et de vrais G4 et de vrais G6, donc de vrais Android. Et donc vous pourriez exécuter euh, votre site sur un vrai Android, voir ce que ça donne. Si vous faites du développement en local, ce qui serait beaucoup plus pratique, ce serait d'avoir les Chrome DevTools, que je vais vous montrer dans un instant brancher en USB avec votre Android. Et là, euh, là du coup, vous auriez des temps vraiment réalistes. Et là, vous vous rendriez compte de ce genre de choses. Euh, si, par exemple, vous êtes en train d'envoyer euh, un mégaoctet de, euh, euh, de JavaScript, euh, pas un méga en fait, c'est une double peine. Quoi. Euh, déjà, il faut, il faut un petit peu de temps pour le charger. Euh, là, en l'occurrence, sur, sur la, euh, il nous fallait une, une seconde 8 pour le charger. Mais après, il faut l'exécuter. Et en l'occurrence, sur mon téléphone, qui valait 200 200 euros à l'époque, euh, donc, en, en, ben, ne serait-ce que pour interpréter un méga, euh, il lui fallait une seconde 2. Et ensuite, il fallait bien sûr exécuter l'application. Là, il lui fallait encore un petit tiers de seconde supplémentaire. Euh, voilà. Et donc là, on parle de un méga à télécharger. Euh, mais effectivement... Bah, votre fichier a priori il est compressé, en tout cas j'espère pour vous, euh, 1 méga à télécharger, il faut multiplier par 4 ou 5 pour avoir le poids JavaScript à exécuter. Donc c'est euh, vraiment très long. Euh, ah oui, petite démo Chrome DevTools quand même. Donc Chrome DevTools, ça va se présenter comme ça. Donc là par exemple, je suis, à, je suis allé charger euh, la page la page de Celio, et j'ai... Je suis allé dans, euh, dans l'onglet Performance qui se trouve ici. Je zoome un poil. Euh, dans l'onglet Performance qui se trouve ici. Et j'ai fait du profiling. C'est exactement la même chose que ce que vous pourriez faire pour une base de données ou pour, euh, pour profiler du PHP. Vous allez vous retrouver avec un profiler qui va tourner dans le navigateur. Alors, idéalement, bon, là, je l'exécute sur mon poste, mais normalement, je l'exécute sur des vrais mobiles. Euh, et le profiler du coup va me, euh, va me montrer euh, ce qui s'est passé côté, euh, côté, euh, côté client. Alors je vais scroller, donc là par exemple je cherchais Evaluate Script, très bien, donc je vais pouvoir zoomer. Donc là je suis sur la page de Celio euh, et je vois que. Alors c'est dommage, j'aurais voulu retrouver un truc de tout à l'heure, ça m'aurait arrangé. Donc, Je vois que, par exemple, au moment où l'événement le, le d'un contact loaded a été exécuté, euh, il y a un certain nombre de fonctions qui vont s'exécuter. Je vais pouvoir descendre ici dans ces, dans ces fonctions. Et là, je vois que voilà, j'ai passé, euh, passé du temps euh, dans tel script. Je peux cliquer dessus. Ça me dit, voilà, euh, voilà la fonction qui a, été, euh, qui a été exécutée à ce moment-là. Alors, j'en cherchais une en particulier, c'est dommage, je ne l'ai plus. Euh, Prépa, find match. Euh... Oh, pareil. Euh, là, je tombe dans une boucle. Euh, GetCookieFormatted. Voilà, et donc là, par exemple, j'ai une fonction GetCookie qui me prend en l'occurrence euh, bon, 4% de mon code, donc ce n'est pas, pas, pas non plus la, la mort, mais... Euh, du coup ça me permet de me dire comment est-ce que je peux optimiser cette, cette fonction-là Là, Là je, je vois que je tombe sur une expression régulière donc c'est typiquement le genre de choses que, euh, que je vais pouvoir optimiser. Donc c'est comme ça qu'on utilise euh, sur un site simple euh, en tout cas avec du JavaScript encore un peu euh, avec euh, pas des frameworks trop neufs, euh, c'est comme ça qu'on a utilisé les Chrome DevTools Quand on passe à des sites avec des frameworks plus modernes euh, type, euh, type coin là ça devient compliqué ça devient compliqué parce que euh, alors là vous voyez que bah, sur ma machine il faut une seconde complète hein, avant d'exécuter, de, avant euh, évidemment sur le site de production, là vous voyez les noms de mes fonctions, il n'est pas spécialement lisible il euh, y a eu tout ça c'est des fonctions magnifiées donc évidemment le profiler je vais avoir tendance à vouloir l'exécuter euh, en local euh, sur, euh, sur mon poste de développement euh, pour avoir, euh, pour avoir euh, tout ce qu'il faut Euh, donc, euh, donc voilà. Si je veux aller analyser ce qu'il y a à l'intérieur euh, de ce que j'envoie euh, chez, euh, chez, chez, chez, chez, euh, chez mon utilisateur, je vais utiliser des choses comme Webpack Bundle Analyzer. Là par exemple, j'ai exécuté un Webpack Bundle Analyzer, donc il me permet d'avoir une version très, très graphique de ce que me sort Webpack en fait. Euh, et ça me permet de me dire, euh, ben voilà, dans le chunk euh, machin chose, euh, je vois que j'ai un gros paquet de node modules. Et si je regarde en détail, là par exemple j'ai la librairie BN.js qui est inclus plusieurs fois un hein, petit alarme. Euh, et en plus elle est lourde. Euh, là je vois que j'ai un parset size euh, qui est ici, Donc, par size, c'est celle qui est le plus importante parce que c'est celle qui c'est le temps d'exécution. C est, c est, ça, ça va correspondre au final. C'est ça qui prend du temps à l'exécution. Euh, voilà, donc là, je vais chercher des, euh, euh, des choses spécifiques sur cette librairie, je vais me rendre compte en l'occurrence que, euh, euh, je compte, en que euh, Webpack, euh, dès que je vais vouloir utiliser une fonction Node.js, ben, il va vouloir mémuler tout Node.js dans mon navigateur. Euh, donc c'est pratique, mais évidemment, ça va être lourd, et puis en plus là, on a encore d'autres problèmes. Euh, voilà, donc, donc je vais pouvoir me, non, me rendre compte d'un certain nombre de choses euh, un certain nombre de choses comme ça euh, pareil, je vais pouvoir faire des recherches là, par exemple je vais aller chercher euh, je vais chercher Moment euh, combien me prend Moment euh, bah là je me rends compte effectivement et, hein, il me prend 53 kg alors là c'est la version optimisée hein. euh, donc, quand il n'est pas optimisé il prend plus de 250 kg euh, je, je peux me rendre compte du poids de certaines librairies alors, donc, c'est un libraire qui m'aide, hein, mais effectivement, elles vont pouvoir prendre rapidement de la place. Donc, là, je des normalement, je dans mon React. Euh, J'étais dans mon React Date. Voilà, c'est celui-là, pardon. Donc, là, voilà, là, j'ai 173 kilos qui sont isolés dans le chunk, machin chose. Voilà, ça me permet un petit peu de juger de la qualité de tout ça. Si je veux faire du profiling, mais sur React, il y a des outils spécialisés qui vont me dire composant par composant, euh, voilà ce que ça me, voilà ce que ça me prend. Je peux pas l'exécuter sur la prod, je suis obligé de l'exécuter en local, donc là je vais pas le faire. Parce qu'il faudrait que je lance en plus mon serveur en local, euh, et donc c'est pas très raisonnable. Mais voilà, donc ça vous donne une idée euh, rapidement de dire euh, voilà ce qui, voilà ce qui va, ce qui va pas. Euh, évidemment, après tout ça, il faut, le il faut le confirmer donc avec des tests, par exemple, page test. Donc là, sur une page React, euh, tirée depuis l'Inde, voilà, on s'est rendu compte qu'en optimisant notre applicatif, en réduisant la poids du bundle, on avait réussi à diviser par deux les temps de chargement totaux, sachant qu'on n'a pas touché au serveur du tout. Hein. Là, on était vraiment purement côté euh, client. Et on, a, on est allé vérifier ça aussi euh, sur Google Analytics, euh, où on sait qu'on qu mettait 4 secondes pour, euh, pour charger un certain nombre de choses. On a allégé notre bundle et on a divisé par deux les temps d'affichage de, euh, du dernier composant. Voilà, donc là je suis arrivé au bout, des, euh, au bout des 30 minutes. Je voulais vous parler rapidement des tiers quand même. Dès qu'on va éclairer un script, potentiellement on, on s'expose à ce genre de choses. Euh, donc des fois ce n'est vraiment pas votre faute, des fois c'est la faute du serveur des autres. Euh, si jamais vous avez un CSS comme Google Font, qui est en haut de la page, qui bloque tout et que Google ne répond pas parce que ça leur arrive, euh, et ben voilà, ben vous pouvez vous exposer à ça, c'est-à-dire qu'on va attendre le timeout réseau et donc on va rien voir avant longtemps. Je passe rapidement. Les tests AB, vous en avez probablement vu. Il faut savoir que par défaut, ils vont bloquer l'affichage de la page. Euh, voilà, donc on avait fait le test sur les furets en fait. Euh, du jour au lendemain, pendant qu'ils déployaient leur test ABI, ils avaient perdu la moitié de leur trafic SEO donc, euh, parce que Google s'était rendu compte que la page était devenue du de jour au lendemain très très lente et donc ils les avaient déclassés. Ça coûte très très cher. Non seulement c'est moche pour l'utilisateur, mais euh, en plus derrière vous le, vous le payez plusieurs fois. Donc faites vraiment gaffe à vos fontes, à vos JavaScript, à vos CSS. Voilà, donc c'était tout pour euh, c'était tout pour tout ça. Je voulais juste terminer sur les enjeux globaux de la web perf. Évidemment, vous allez vous faire vouloir faire de la perf pour vos utilisateurs, pour l'écologie, pour l'accessibilité. Vous n'avez pas le droit de priver euh, des gens qui ont des petits portables ou des petites connexions de votre site. C'est vraiment dommage. Euh, évidemment, vous n'allez vous allez pas le vendre comme ça. En vrai, en interne, vous allez le vendre pour l'argent. On a plein de stats. Je vous conseille d'aller sur wpo stats.com. C'est une compilation de plein de chiffres qui vous parle de, qui vous parle de voilà ce qu'on a gagné en gagnant en performance. Donc ça marche un petit peu pour, pour tout le monde. Et l'enjeu sociétal, je voulais juste terminer là-dessus. Quand on s'occupe du serveur, donc ça c'est une étude de Green IT, d'accord Ils ont calculé que l'ensemble des millions de serveurs dans le monde consommaient en énergie environ 15% de l'IT en général. Parce que des, et euh, par exemple 9% des ressources. Euh, à, au data center, que, évidemment, il faut rajouter tous les équipements réseau. Il y a des, des millions de tours euh, GSM qui sont déployés. Il y, a des milliers, il y a des dizaines de milliers de kilomètres de câbles qui sont déployés. Mais surtout, ce qui coûte, c'est les milliards de terminaux de l'utilisateur. Plus vos applications sont lourdes et plus vos utilisateurs vont vouloir changer de terminal. Les gens ne changent pas pour le plaisir, à part les gens un peu aisés, euh, qui vont changer pour la mode, mais l'immense les, les, majorité des gens changent parce que leur truc rame. Voilà, et donc c'est un peu notre responsabilité à nous si ça rame. Conclusion mesurée, connaissez vos utilisateurs, quelle connexion, quel mobile, optimisez et ensuite ben, remesurez, et ainsi de suite. Ah, est-ce qu'il y a des questions Alors du coup, je sais pas que c'est au chat, mais je vais le regarder. Donc, est-ce qu'il y, est qu y a des questions je vais, je, vais, je vais les entendre. Oui, euh, Pierre, oui. tu m'entends Complètement. Parfait. Euh, bah oui, il nous reste cinq minutes. On a, enfin. on a plein de questions et on en a deux qui ont eu beaucoup de votes et qui sont égalités. Donc, je te pose les deux et tu choisis celle yes. que tu veux répondre. La première de Frédéric, « Les sites analysés sont pourtant développés par de grandes sociétés. Comment expliquer qu'ils soient aussi lents Et la deuxième, toujours de Frédéric aussi, « Quelle solution doit-on envisager pour réduire la part d'exécution de JavaScript Est-ce que c'est plus d'HTML basique, par exemple Est-ce que c'est généré la, euh, par la partie back ou autre ?» Voilà, c'est les deux questions qui ont eu chacune une 19 votes. Donc, euh, voilà, tu choisis 7 des deux, il te reste 45 minutes. Alors, je vais, je, vais, je vais répondre en 30 secondes sur la deuxième. Les, autres, les, les optimisations, donc il y en a, il y en a plein. Euh, allez, sur, sur cette vidéo-là, elle fait deux heures. C'est la, la même chose, mais en version extra longue, euh, où effectivement, j'explique je, je, plein de techniques. Une des techniques, euh, oui, ça va être effectivement de générer son HTML côté serveur à l'ancienne. Ça marchait très très bien. Je veux dire, euh, personnel homepage, c'était cool. Euh, et par contre, les sites que je vous ai montrés, effectivement, c'est des sites de grosses sociétés. Il faut savoir que ils, leur, leur HTML est généré d'abord côté serveur, en l'occurrence en node maintenant, euh, en React aussi. Euh, mais effectivement, ce temps de rédentation, il est ouf. Donc, effectivement, rester sur des techno un peu anciennes, ça va t'aider. Euh, parce que, bah, je veux dire, tu n'as pas besoin de JavaScript pour t'afficher une image et t'afficher des liens et t'afficher des titres. Euh, et donc les raisons pour lesquelles c'est les gens avancent sur ces frameworks qui sont majeurs, hein, ils sont bien. moi je suis dev, je, je les aime bien ces trucs là, mais euh, on leur fait faire peut-être un peu trop de choses, mais bon. Et après, dans tous les cas, quand on est dans une... Là évidemment, j'ai pris mes clients en traître, hein, j'ai montré la situation avant, euh, évidemment, dès que tu investis en techno, bah, tu vas chercher à l'optimiser. Euh, et donc là, c'est ce qu'on a fait. Là, si tu regardes les mêmes sites euh, quelques mois après euh, qu'on ait fait des, des phases d'optimes dessus, bah, voilà, on a compris mieux les technos, on a creusé, euh, on a cherché les optimes, et ben bah, du coup, les sites commencent à, à, à, à être pas mal. Donc, ce n'est pas parce qu'une équipe est grosse, c'est presque le contraire, hein. euh, ce n'est pas parce qu'une équipe est grosse que, euh, que, que ton site bah, ça met, va a des chances d'être ultra haute qualité côté perf. Est-ce que ça Super. répond à deux questions en même temps, tu crois Ouais, ouais je, Moi, pour moi, pour moi, ça répond totalement. Il nous reste deux minutes. Je vais t'en poser une et tu vois si tu, si tu as le temps de la prendre ou pas. Ouais. Euh, les euh, de Flavien, du coup, est-ce que les navigateurs n'ont pas, est-ce qu'ils ont chacun leur propre stratégie vis-à-vis -vis de la priorité du chargement d'exécution Et si Alors, oui, à quel point entre le 1, le, le CSS, le JS, etc. Alors en termes de chargement, ils ont à peu près tous la même manière de le faire, ils vont prioriser les CSS, ensuite ils sont pas d'accord sur est-ce que les, les JS sont plus importants que les images ou pas, et puis il y a des cas spéciaux, et puis ça change un petit peu tout le temps. Donc ça tu ça tu le vois dans le waterfall, euh, dans un waterfall, ouais, ma réponse va être longue, euh, ça tu le vois dans un waterfall, en fait, ici si tu as le niveau de priorité que va t'accorder Chrome par exemple, et tu pourrais faire le même test sur, euh, sur Firefox pour voir un peu ce que ça donne. Euh, donc oui, effectivement, leurs niveaux de priorité sont, sont les mêmes. Dans les deux cas, quand tu exécutes JavaScript, ça bloque le rendu. Donc ça ne bloque pas le reste, hein, parce que les navigateurs sont distraits, sauf pour la partie rendu, donc euh, pixel et clique sur euh, une interface, et la partie exécution de JavaScript. Donc dans, les, dans tous les navigateurs, pour l'instant, ils ne savent pas faire mieux, parce que, parce que ça serait casser le modèle. Euh, pour l'instant ils ne peuvent pas faire mieux que bah, si il y a javascript, bah, ça veut dire que quand le mec clique et que javascript s'exécute, il ne va rien se passer jusqu'à temps que javascript est fini de que exécuté ok voilà. c'est parfait bah, écoute, euh... je vous donne rendez-vous juste sur euh, là je vais rester là pendant, pendant au moins une heure ou deux sur, euh, sur la fube donc là je suis le petit machin rose avec une cravate je pense que je dois être le seul avec une cravate euh, sur sur, euh, sur euh, le, le... Adventure. Ouais, sur workadventure je suis en haut droite là. Donc, okay, euh, donc voilà, donc, si vous voulez des démos, si vous voulez qu'on qu discute, j'en serais ravi. Encore merci beaucoup, Jean-Pierre. Il reste quelques autres questions, mais on n'a plus le temps là. Il faut qu'on rende, comme dirait l'autre, il faut qu'on rende en Et c'est surtout ta configuration qui me fait dire ça. Encore merci beaucoup, c'était super intéressant comme talk, beaucoup de notions. Merci pour l'audit web perf de la FUP aussi, gratuitement. C'est gentil, on a apprécié. Ça donne du boulot au Paul Outil qui va utiliser ça, bon escient sûrement. Euh, ah voilà. Donc vous aller... ce ouais, c'est cool, c'est cool. Euh, pour nos, pour les participants et les participants, vous avez un petit lien qui va apparaître euh, doucement euh, avec un call to action si vous voulez rester, on va dire, dans la même track et donc euh, retrouver euh, Jean-Marie Jean euh, Lamodire pour parler de trop de moques, tu le moques. Et sinon, de l'autre côté, sur l'autre track, vous aurez michael Randy sur la stabilité d'une équipe et d'un pôle technique. Voilà. Encore merci Jean-Pierre et puis euh, à bientôt. Salut.